Bonjour, alors je vous fais un tour euh, rapide de la plateforme. Donc première des choses, en haut à droite, vous avez euh, la possibilité de choisir la langue de votre choix, donc en français ici ou bien sûr en anglais. Si vous cliquez sur le paramètre du compte, vous allez pouvoir modifier votre profil, euh, votre mot de passe, l'adresse ou bien sûr vous déconnecter. Alors ça, ça devient aussi intéressant. Vous avez aussi des tutoriels ici pour voir qu'est-ce que Learning Apps et les tutoriels pour apprendre à utiliser chacune des fonctions. Donc, si vous avez le goût d'aller un petit peu plus loin, ça peut être plus précis. Je vous invite vraiment à euh, travailler avec le moteur de recherche parce que vraiment, on peut y obtenir beaucoup d'exemples qui sont super intéressants et vous pouvez sélectionner ici euh, avec photo, avec audio, avec vidéo, donc euh, souvent moi je les laisse tous. Vous avez aussi une possibilité de cibler à quel degré, parce que sinon ça peut être pour des jeunes qui sont beaucoup plus âgés que celles auxquelles vous vous adressez. Donc euh, il y a moyen de faire la, une bonne recherche ciblée et euh, voir ce que vous aimez ou pas. Évidemment, on peut euh, y aller au hasard aussi, mais euh, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ici... Euh, L'onglet où on a créé une application dont vous avez de nombreuses suggestions, vous pourrez faire le tour par rapport à ça. Alors, je vous souhaite une bonne découverte dans, ce, dans cette plateforme reliée au questionnaire interactif et je vous souhaite beaucoup de bonheur, surtout de trouver plein de tutoriels et de jeux, je devrais dire, qui sont déjà faits. Alors, bonne exploration!